alors on pour aller dans ce terrain Oui. Là, là, là Oui. Mais parfois, on rencontre des choses étranges qui sont, qui sont marrantes à prendre en photo, même des personnes parfois. Peut-être aussi des choses qui sont sales, mais pour qu'on ait un beau, un beau fond d'écran qui va derrière pour donner de la valeur à l'objet. Enfin, c'est pas parce que les bâtiments, ils sont, ils sont mal construits ou détruits que c'est moche sur une photo, quoi.